Allez, une dernière vidéo avant une petite pause d'une semaine les amis. Salut tout le monde, dites-moi comment ça roule. Comme je vous le disais juste avant, il y a quelques jours, une dernière petite vidéo puisque là je vais attaquer, c'est la dernière de la semaine en fait, il n'y en aura pas d'autres cette semaine la dernière et la seule parce que je vais avoir une semaine extrêmement chargée je peux pas me permettre de de de tuer deux heures par jour sur l'ordi à faire les montages euh, voilà c'est à peu près le temps qu'il va me rester dans la semaine pour dormir chaque jour donc si je les passe sur l'ordi je vais mourir voilà donc soit je me chauffe et je vous fais une grosse compile de la semaine dimanche soit euh, soit rien du tout et on se retrouve euh, mardi prochain à voir euh, mais voilà dites moi un peu ce que vous avez fait ce week-end j'espère que vous avez passé un bon week-end il fait très froid je vais voir ma grand-mère qui est pas en forme euh, voilà les, les aléas de l'âge et ce qui va avec on mmh, il fait pas chaud il y a un ouvrier qui essaie de se pendre ou quoi pas ouf Stade de France mes amis et ça en fait c'est un bassin olympique pour les Jeux Olympiques c'est plusieurs fois qu'on passe devant, je me suis demandé ce que c'était. Après, j'ai vu que c'était une piscine. En fait, c'est pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà. D'où la forme un peu conceptuelle, hein, parce que les piscines municipales sont normalement des gros blocos, euh, peut-être un peu vitrés parfois. ou il faut à 30 dans le virage. Et pas cadeau celui-là. Ouais voilà les 8 km de périph', on aime bien. Oula, c'est juste un sac. C'est fou qu'il y ait quasi personne jusque là et là c'est blindé. Ouais bon mon petit Zénith, bisous l'équipe. Il y a un truc de MMA ce soir, un truc de combat. Entrée technique. C'est ah, celle là que ça vient je pense C'est pour moi je pense Les gyros qui ont démarré à droite sur la voiture Ils voulaient engueuler euh... C'était pour engueuler le type qui avançait pas Et là ils tracent, ils arrivent à gauche Je pense qu'ils ont vu ma plaque que j'ai toujours pas réparé Qui est pliée là Ça sent pas bon Non ça va ils arrivent, ils passent Yes qu'est ce qu'ils font pourquoi ça pile et ça s'excite droite gauche droite gauche droite gauche restons calmes allez nous y sommes mes amis châtaignes chatel vincennes with le château oh, on va un petit thé à faire un petit bisou puis on rentre Bon les nouvelles sont rassurantes, retour à la maison et on va passer faire des repérages puisque je suis en formation en fait toute la semaine. à partir de demain, 9h du matin, donc je vais voir un peu comment c'est branlé dans le café dans le quartier pardon. Pour euh, on va pas découvrir demain et savoir direct où me garer en fait. Je peux gagner 15 minutes de sommeil, et je dirais pas non. Le bois de Vincennes. Ça. Le château étant derrière moi. Oh, trop bien, le méga stand de Churros. Je rêve. C'est trop beau, ça, c'est quoi. Toujours sympa, le périph, un hein, dimanche à 17h. redoublant de vigilance. Ouais, tu me diras demain à 8h30, ce sera pire voilà, typiquement les portes qui se referment merde, je sors là bon, ça va Heureusement un moteur peut rattraper les bêtises mais là en voiture j'aurais été bien mal barré A gauche ça c'est dangereux ça quand les sorties à son sûr de voie et que ça se sépare d'un coup Si tu le sens pas venir ça peut faire mal Là voilà. ah ouais c'est le croisement de l'enfer heureusement qu'on est dimanche à 17h paradoxalement Comme un manche. Excellent, hein ouais. Exact. Ezac et Zach. Près gauche. Oh Tolbiac. Ah oh, oui on est le but au caille en fait. Très connu. Mon premier pastis ici Dans le coin en tout cas. Et là on est arrivé, il y aura des places ici. Là. que je suis toute la semaine ok vélo payant la moto payant moto j'ai envie de me mettre là hein. oui bon ça devrait aller il y en a encore plus sinon ok Bon sauvage comme ça, oui allez Pas d'inquiétude oh, J'emporte mon GPS avec moi toute la semaine parce que je vais jamais retenir le chemin pour rentrer là. Tout ce que je viens de faire c'est déjà sorti de ma tête C'est trop stylé nouvelle Peugeot avec le blason et tout là hein Merci hein, que en plus les gens sont gentils parce que moi je conduis n'importe comment il y a des radars, mais bon, pas de raison de s'en soucier parce que je conduis bien, mais on peut quand même faire attention. Pas ah, ça pile, c'est chargé, mais c'est c'est fluide, j'allais dire ce qui n'a pas de sens. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Nous on arrive à s'en sortir de toute façon, ça va être comme ça tout le long, hein. discipliné. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pas fluide, c'est chargé mais discipliné, donc nous ça nous permet de rouler de façon fluide, mais bon. Le photomaton la sortie du tunnel, celui-là c'est un des meilleurs. Lui, il doit faire de la moula, mon pote. Trop belle la trop trop belle. Allez mon champion, fonce peut-être pas trop levé si tu un truc hein, je te le dis plus bizarre de passer par là euh, deux jours bon, même si la nuit commence à tomber mais d'habitude on prend cette portion dans 7 cette... heures cette... dans... dans 8 heures il y a moins de monde et moins de luminosité on va faire gaffe là parce que c'est là où pour le coup ils peuvent se dissiper et qu'ils ont une opportunité de changer de voie ils le font Mon plein fort c'est pas cool, mais ça aide, ça attire le Roy dans leur rétro. Le froid est glacial, sans déconner. Il s'y mise dans ma doudoune là, et il me saisit les doigts. Ça va être technique parce que si j'ai du pif, ça va être bien chargé. non seulement il se décale pas ce qu'il a son droit mais en plus c'est deux doigts s'il te colle pas la clope sur le genou le petit tété est joli ça là Aucun, je retire ce que j'ai dit hein. J'ai dit que la dernière fois j'étais passé en journée Que les mecs respectaient Non, il n'y a vraiment aucun qui capte le concept du tic-tac Oh putain Oh bah ben voilà typiquement On oh, a eu chaud Qu'est-ce qui est fou Putain Allez les amis, pour le coup je vous souhaite une bonne semaine, merci d'être resté jusque là. Euh, désolé pour le côté un peu putaclic mais.. <rire> Commencez à me connaître. Et puis on a surtout 60% d'entre vous qui sont là grâce à ça. Euh, Souhaitez-moi une bonne formation, bon courage, la semaine va être chargée, et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine pour euh, la suite des aventures, petit break.